Hola euh, petite, euh, petite démo vidéo, ce sera plus simple pour vous montrer comment fonctionne euh, sticky et fixed surtout au niveau des, euh, des effets et du, euh, de la superposition des éléments euh, lorsqu'ils sortent du flux donc ça c'est ma démo qui est fonctionnelle que vous avez certainement déjà visité en cliquant sur le, le lien de démonstration euh, j'ai mis pas mal de contenu pour, euh, pour avoir les effets que, euh, que j'attendais euh, les effets sont là, hein. vous devez certainement déjà les avoir à ce stade de, euh, du tuto alors je vais activer euh, Firebug vous pouvez utiliser l'outil de, de développement euh, de votre navigateur alors pour si vous voulez reproduire cette, euh, cette, euh, cette démo en fait il va falloir passer soit sur Firefox soit sur, euh, sur Safari euh, vu que seuls ces deux navigateurs supportent la position sticky euh, pour, faire simple, euh, pour faire simple, je vais vous montrer fixe et puis ensuite je vous montrer Sticky pour voir comment ça fonctionne. Donc euh, je me mets sur mon header qui est là, euh, la section qui est en dessous, notre section qui est en dessous, puis le footer qu'on voit pas. Euh, donc je sélectionne mon, mon header et je vais ajouter euh, une position Fixed tout simplement. Euh, là vous voyez déjà un petit peu euh, les dégâts euh, provoqués par la position. Euh, left 0 et right 0 va me permettre de couvrir toute la largeur de, de l'écran comme ça l'était au début et donc vous voyez que là je peux tout à fait, euh, tout à fait scroller en fait euh, l'élément reste en haut sauf que euh, sauf qu'en fait les éléments qui se trouvent sous le header euh, se trouvent réellement sous le header, c'est-à-dire que c'est comme si le, le header avait un, avait un plan différent, était passé au-dessus avait plus sa place en fait dans le, dans le contenu global de la page et était sur un plan différent et faisait sa petite vie tout seul et puis bah, les autres sections en fait euh, sont en dessous euh, sont en dessous et, euh, et occupent la place qu'il qu occupait avant c'est à dire que là si vous voyez bien les éléments euh, qui, sont, euh, qui sont en survol avec ma souris en fait euh, sont en bleu le header est là et en fait le, la section qui se trouve après le header se trouve aussi en dessous et occupe la place qu'il occupait avant donc tous les éléments sont remontés comme si le header n'existait plus, sauf que le header est bien là visuellement, donc si jamais vous avez du contenu en dessous, euh, autre qu'une simple couleur rouge comme moi j'ai actuellement, ça risque de poser problème. Donc C'est pour ça qu'on a besoin de faire des, euh, une forme de calcul en JS pour lui dire, ok, euh, l'élément occupait telle place, donc euh, il va falloir que tu te pousses un petit peu et que tu lui laisses sa place. Le tuto aurait pu être beaucoup plus simple, vous le verrez par la suite, il y a du JS yes, euh, qui est euh, plus assez euh, assez court, mais euh, qui demande quand même quelques, quelques neurones pour pouvoir mettre en place euh, une logique euh, fonctionnelle. Euh, si je retire, euh, je vais garder ça, ça ne gêne pas, si je retire une position fixe, on voit bien que l'élément occupe une certaine place et que en, en, en mettant fixe, en fait, il n'occupe plus sa place. Si sticky avait été euh, pris en charge par plus de navigateurs, je vous aurais dit mettez sticky et c'est fini bon, alors, je vais vous montrer quelque chose, ça ne marche pas en fait euh, tout simplement parce que sticky attend un petit quelque chose en plus c'est une valeur de top à partir du moment où il a une valeur de top il sait à partir d'où se positionner dans le, dans le, à partir de, de quel niveau du haut de la page il doit se positionner donc là en fait on a une position sticky et euh, ça marche exactement comme on l'attend c'est à dire que le header continue d'occuper la place qu'il occupait avant donc là je décoche position sticky et on voit bien que, euh, que, que en fait il garde la place qu'il a dans le flux donc le header reste là le, la section continue à occuper la place qu'elle occupait avant avec sa position par rapport au haut de la page etc., etc les éléments se suivent les uns après les autres se suivent quoi et du coup euh, bah, la position sticky fonctionne comme si l'élément avait conservé sa place et en même temps euh, était sur un autre plan euh, visuellement en tout cas si je repasse à fixed, paf on a ce petit saut qui fait que bah, on voit bien que l'élément sort du flux en fait tout simplement. Voilà. Donc du coup le, la problématique ici c'est que euh, le, la petite valeur magique de sticky en fait ne fonctionne que sur Firefox 10 euh, versions euh, avant au moins. Euh, fonctionner sur Chrome en... en expérimentation, un flag est activé en fait, euh, jusqu'à la version 37, mais ça a, été, euh, ça a été retiré justement à la version 37, donc jusqu'à la version 36 plutôt. Euh, du coup, bah, c'est assez mal supporté, euh, ça pourrait fonctionner sur, euh, sur euh, Safari, euh, même sur euh, mobile, donc ça, ça peut être pas trop mal si vous avez des trucs à faire très rapidement sur mobile, ou si vous ciblez précisément euh, ce navigateur-là. Euh, sinon, bah, c'est n'est euh, pas utilisable euh, pour le moment, et ce sera uniquement JavaScript, donc on va retourner au tuto, et, euh, et on va voir ça en JavaScript, euh, donc euh, bah, bonne lecture, à plus